Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter le bilan de la semaine 5. Alors, pour moi, c'est petite forme cette semaine. En fait, c'était une semaine extrêmement chargée. Euh, j'ai largement explosé les deux temps pleins. Et bien évidemment, je suis en train de tourner ce bilan et j'ai encore le montage. Enfin, j'aurai encore le montage à faire quand j'aurai terminé. Euh, mais pour tous, la fin du MOOC approche. Euh, et donc courage, hein. pour nous il faut voir que c'est un peu du temps réel et pour vous euh, je sais que c'est euh, assez difficile aussi parce qu'on a tous euh, notre euh, vie professionnelle euh, et familiale euh, en parallèle et que ben, quand même c'est quelque chose qu'on fait en plus, j'ai aussi une pensée pour les community managers euh, qui euh, font un sacré boulot, euh, comme vous, en plus euh, de euh, leur travail. Donc, euh, euh, ce cycle, euh, on va revenir euh, au cycle typique euh, de la semaine où on va sans doute retrouver euh, un petit peu euh, de week-end. Euh, mais courage euh, L'idée, c'est qu'effectivement, euh, en découpant euh, le MOOC de l'an dernier euh, en deux parties, eh bien, euh, on, on, on laisse entre les deux parties euh, du temps pour souffler, même si une partie du temps est consacrée à euh, peut-être traiter l'exercice si vous souhaitez euh, demander une attestation. Alors, petit message de l'équipe pédagogique, les exercices continuent d'arriver, même si c'est un petit peu difficile et que maintenant on a rarement d'exercices euh, 48 heures, euh, enfin avant... Euh plus 48 heures par rapport à la publication de la vidéo d'une semaine. C'est normal parce que les exercices sont plus difficiles. Ils sont un petit peu moins nombreux, vous verrez. Euh, mais euh, par contre, nous, on trouve que la qualité reste au rendez-vous. C'est-à-dire que euh, euh, tenez bon, sans ça, ça serait mieux, mais tenez bon. Il euh, n'y a pas de souci, vous, vous êtes presque au bout. Et puis, euh, vous aurez un peu plus de temps pour réaliser... Euh, l'exercice correspondant à l'attestation, euh, vous allez voir, et je pense que vous vous en rendez compte, même si les exercices sont plus difficiles, ils sont aussi plus gratifiants, parce que vous vous approchez vraiment, euh, pour la partie euh, présentation, euh, d'un savoir-faire qui vous permet de faire des applications euh, professionnelles. Alors n'oubliez pas le questionnaire de, de, de fin de MOOC, euh, c'est important pour nous euh, d'avoir votre perception du MOOC, euh, j'en rappelle l'URL ici, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont rempli le questionnaire, vous allez le voir, euh, c'est important parce que ça nous permet euh, de revenir euh, sur des éléments de cours, ça nous permet euh, éventuellement d'identifier euh, les problèmes euh, que vous auriez euh, pu y trouver. Les données, je vous le rappelle, sont confidentielles et sont bien évidemment utilisées dans le cadre de ce MOOC seulement, et pas du tout pour faire de la pub ou quoi que ce soit. En plus, elles sont anonymes. Alors, comme d'habitude, quelques éléments sur la vie du MOOC. Donc, ce dimanche 8 mars, il y avait 3256 inscrits. C'est impressionnant, on a toujours pas mal d'inscrits toutes les semaines. Et d'ailleurs, ça se voit parce que les vidéos des premières semaines sont encore relativement vues. Je pense que c'est ces gens qui arrivent de manière tardive et qui, du coup, rattrapent. Euh, leur retard. Et effectivement, on peut imaginer que quelqu'un qui a décidé de prendre euh, une semaine ou deux semaines de vacances, et eh bien, peut parfaitement faire l'intégralité du MOOC. Bon, c'est un peu un marche forcée, euh, mais euh, dans euh, cette période. Euh, sur Katsy, on continue à avoir un petit peu plus de comptes euh, qui sont créés. Donc, il y a toujours une soixantaine de comptes euh, créés en plus. Moi, je compte essentiellement les comptes avec au moins une connexion. Euh, il y a 411 exercices qui ont été déposés, donc euh, c'est un peu moins, plus 46 par rapport à, à la semaine dernière, c'est un peu moins que euh, la progression de la semaine d'avant, mais encore une fois, il s'agit d'exercices plus difficiles et je pense que euh, le fait que certains exercices étaient plus difficiles fait qu'il y a des gens qui n'en ont fait qu'un et n'en ont publié qu'un, euh, voire peut-être que d'autres vont être publiés euh, en retard. Euh, on a 1270 questionnaires de début de MOOC remplis. 39% des inscrits, ça commence à être pas mal. Par contre, euh, pour euh, les questionnaires de fin de book, ce n'est pas terrible. Il n'y en a eu que 18 de remplis cette semaine, ce qui fait 0,55% des inscrits. On est loin de toute valeur qui pourrait nous permettre de déduire quoi que ce soit sur euh, ce que vous avez pensé de ce book. Euh, et même si on se rappelle au ratio entre ceux qui ont rempli les questions de fin de book par rapport à ceux qui ont rempli les questions de début de book, eh ben, on arrive qu'à 1,42%. Ce n'est quand même pas énorme. Alors, la pyramide des âges, donc ça c'était euh, la semaine dernière et euh, progression cette semaine, pas grand-chose, hein, vous voyez, euh, euh, ça évolue. Si, ce qui est intéressant, c'est que on a quelqu'un euh, de 2003, qui est né en 2003, donc un jeune qui s'est inscrit. Euh, courage, euh, je lui souhaite bonne chance euh, parce qu'il n'a peut-être pas le niveau de programmation, quoique on est parfois très étonné, hein, il y a des gens qui ont euh, euh, pas mal bidouillé, hein, ça peut être un, un geek, et j'espère que eh ben, quand même il arrivera au bout et qu'il pourra soumettre euh, son, euh, sa demande d'attestation euh, dans les temps. Au niveau des pays de résidence, euh, en fait, en termes de couleurs, rien n'a changé. Encore une fois, c'est simplement la progression dans les chiffres. Euh, notez que, en fait, on a un 47e pays qui est arrivé. Même si j'avais refait la carte, on n'aurait rien pu noter parce que euh, c'est Djibouti. Et Djibouti, euh, à cette résolution de la carte, c'est quand même euh, assez euh, petit. Donc, nous avons euh, à l'heure actuelle des participants de ce MOOC dans 47 pays différents au moins. Je n'ai pas fait de duage de mots cette semaine, je me suis amusé à vous mettre, c'est un tout petit peu petit, mais vous vous rendez compte que vous provenez tous de 544 villes. Moi, bon, j'ai découvert des noms de villes que je n'imaginais pas, c'est assez sympa. Il y a 162 de ces lieux dits ou villes pour lesquels on a plus d'un participant. Et euh, on est passé à 39 villes avec plus de 5 participants. Donc, vous voyez... Euh, comment euh, ça euh, se goupille ici, et euh, le nouveau arrivé, c'est la ville de Rouen qui a cassé le cap euh, des cinq euh, participants. Donc effectivement, grosse représentation de Paris. Mais après, vous voyez que c'est amusant, on se promène un petit peu dans toutes les villes francophones du monde et pas seulement qu'en France. Moi, je trouve que c'est assez sympa d'aller dans tous ces endroits, des endroits que je connais même pas, où j'irai peut-être même jamais dans ma vie, mais où j'aurais peut-être eu l'occasion de faire court une fois grâce à ce book et grâce à vous. Euh, L'activité sur les vidéos, euh, eh bien ça c'était euh, l'évolution cette semaine et vous voyez comment ça a progressé. Donc c'est euh, un petit peu plus calme, peut-être parce que là on a eu des exercices un petit peu plus difficiles et peut-être que du coup les gens, euh, sachant qu'il y a deux semaines de plus, euh, ont fait euh, une petite pause. Encore une fois, si vous êtes distancé un petit peu, n'ayez crainte D'abord, euh, vous pouvez sauter un ou deux exercices, hein, c'est un petit peu à vous de voir. L'objectif de ces exercices, c'est évidemment euh, de vous entraîner. Euh, on a fait le choix de donner deux exercices par semaine dans cette première partie de boucle parce que ça permet de faire en sorte qu'on s'en fassiez un en Swift en objectif C. Vous pouvez faire d'ailleurs les deux en Swift et certains ne se sont pas privés. Hein. Euh, mais vous n'êtes pas non plus obligé de faire les deux exercices. Si vous estimez que vous n'avez pas le temps, vous pouvez en sauter un. Euh, L'exercice qui est important, si vous voulez aller au bout et obtenir bien évidemment, c'est l'exercice euh, de la semaine 6, mais sinon, euh, pas de problème. Et c'est peut-être cela que euh, traduit euh, cette courbe, euh, mais bon, euh, ça reste quand même quelque chose de pas mal. Euh, on approche les 60 000 vues, hein, toutes vidéos confondues. Euh, encore une fois, en tenant compte, si on considère que là, ici, il y a eu un trou de deux jours où on n'a rien mesuré, on les a clairement euh, dépassés. Ça, c'est le nombre de vues par vidéo. Donc, ça, c'était la situation la semaine dernière. Vous voyez que j'ai ajouté ici euh, l'espace correspondant à cette semaine. Et vous voyez qu'effectivement, eh on voit que encore euh, sur les premières semaines, il y a des gens qui voient les vidéos. Il y a des exercices qui sont soumis également. Et puis que le front avance, le front avance sur euh, cette euh, semaine euh, 5. Quelques nouvelles. Alors, bien évidemment, là, il ne reste plus que quelques heures. Alors, au moment où je tourne, c'est évidemment un peu plus d'une journée. Mais quand je posterai ma vidéo, j'espère dimanche soir, eh bien, on sera à moins de 24 heures de la keynote du 9. Donc, grosse angoisse. Que va-t-on annoncer Clairement, des choses autour de l'Apple Watch. On parle éventuellement de nouvelles machines ou de nouvelles mises à jour. Également, du nouveau logiciel de gestion de photos. Alors, en attendant euh, le mois d'avril, éventuellement euh, demain, euh, on a euh, découvert, il a été publié cette semaine, eh bien, une, euh, un site web euh, qui permet, entre guillemets, de tester euh, la montre. Euh, c'est un site web qui vous montre des animations, euh, pas trop interactives d'ailleurs, euh, mais qui vous montre des exemples d'applications. Je pense que c'est intéressant, euh, puisque vous vous... Vous vous posez en développeur, c'est intéressant, pas simplement pour patienter, mais pour voir euh, en gros ce qu'on peut faire au niveau applicatif avec cette montre. Donc moi, je me suis amusé à regarder quelques applications et euh, je pense que ça peut euh, nous ouvrir les yeux, même si on n'a pas encore euh, conscience euh, des gestes qui correspondent. C est, c est, ça serait mieux évidemment si euh, Apple nous offrait à tous euh, des montres euh, pour qu'on puisse euh, jouer euh, avec. J'ai peur que ce ne soit pas le style de la maison. Alors là, par contre, alors on pensait que ce serait cette semaine, la semaine passée, mais en fait, c'est clairement pas. Donc iOS 8.2 va sortir probablement, c'est une des annonces qu'on attend demain, donc avec Xcode 6.2. Euh, c'est donc un report, mais encore une fois, si vous installez Xcode 6.2 pour jouer, je vous conseille de garder aussi la 6.1. Les Plusieurs versions de Xcode cohabitent. La seule chose, c'est quand on démarre sur un projet, euh, eh il risque de ne pas forcément lancer celle que vous voulez. Donc, il faut faire un glisser-déplacer sur l'icône de la bonne application. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que je garde celle qui est en cours dans le doc. Et puis l'autre, celle que, qui n'est pas celle que j'utilise quotidiennement, typiquement une bêta ou une nouvelle version, euh, que je n'ai pas encore propagée en production, eh bien, euh, je, euh, la, je la laisse euh, de manière euh, cachée. C'est-à-dire que quand je veux utiliser la version en production, j'ai un moyen d'y accéder via euh, le doc. Euh, alors, en fait, euh, je vous dis ça parce qu'il peut y avoir des petites incompatibilités, en particulier à quelqu'un qui a compilé en 6.3 euh, et puis qui a signalé sur les forums qu'il euh, avait euh, un petit euh, souci. Et puis, vous avez tous noté que lorsque vous souhaitiez reproduire certains des exercices que je vous proposais, eh bien, vous n'arriviez pas à les compiler parce qu'il y avait des erreurs. Et en fait, c'est parce que cette partie du MOOC, une grande partie jusqu'à, je pense qu'à peu près la moitié, donc probablement la semaine 6 aussi, a été réalisée avec iOS 6.0, euh, pardon, iOS Xcode 6.0 et du coup euh, effectivement euh, il y a eu des petites modifications entre Xcode 6.0 et 6.1 et à ce moment-là et eh bien euh, des choses sont devenues euh, dépréciées. c'est pas grand-chose, vous avez tous trouvé euh, les moyens de contourner le problème, parfois des moyens compliqués, parfois des moyens plus simples. Euh, donc ça prouve aussi et je pense que c'est l'objectif, moi je suis content en tant qu'enseignant parce que c'est aussi l'objectif de, de ce MOOC, c'est que vous arrivez à naviguer dans les ressources qui sont mises à votre disposition euh, par euh, Apple. Première chose euh, vue sur les forums, ça m'a un petit peu agacé parce que je ne l'avais pas vu moi-même, mais encore une fois... Euh on apprend tout le temps. Je n'avais pas prêté attention à ça, et pourtant j'ai recompilé mes exemples. En fait, euh, je suis surpris parce qu'en général, quand il y a des choses qui sont euh, dépréciées, débricatées en anglais, euh, le compilateur lance des warnings. Et là, j'ai refait tous mes exemples euh, pour les séquences de go correspondantes, et euh, le compilateur n'a rien dit, et donc je n'ai pas fait attention. Euh, mais en fait, quand on regarde la doc et quand on regarde le début, parce que moi, à mon stade, je ne fais plus, parce que quand j'ai vraiment un, dou un doute, j'oublie quelque chose, euh, je vais directement regarder euh, les, les, les, les, les primitives. Euh, je n'ai pas de raison de revoir euh, ce que fait un UI Action Sheet ou un UI Alert View, puisque je le sais déjà. Mais en fait, UI Action Sheet et UI Action Delegate, Sheet Delegate et UI Alert, View, UI Alert View Delegate sont tous les deux dépréciés dans iOS Suite. Donc, vous avez ici euh, les informations, les liens, et vous avez les, les, les, les liens directs. Euh, alors, en fait, quand je vous ai dit Xcode ne le signale pas, et ça, c'est quelque chose qui est surprenant, euh, et donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, ça veut dire que, quelque part, c'est pas bien, mais vous pouvez encore vous en servir. Il faut simplement que vous vous prépariez et que vous commenciez à les regarder dans la doc. C'est remplacé par un truc qui s'appelle UI Alert Controller, qui fonctionne de façon un peu différente. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de délégué. Bon, il faut, faut, va falloir que je regarde ça. Je pas encore eu le temps de le faire, surtout cette semaine. Mais euh, ce UI Alert Controller, il a. Deux apparences et aux, aux surprise, ces apparences sont soit euh, quelque chose qui ressemble à un UI Action Sheet, soit quelque chose qui ressemble à un UI Alert View. Donc, comme j'aime à vous le dire dans ce MOOC, ça va être Read the Fantastic Manual. Alors, euh, Lunac nous signale également un tutoriel sur les UI Image et Core Graphics. Euh, alors, euh, il est bien. Faites juste gaffe à un truc, il est sorti en août 2014. En août 2014, donc, euh, Swift avait été annoncé, euh, on était en Xcode 6.0 bêta, et euh, ça veut dire que des choses pouvaient ne pas être finalisées. Donc euh, il faut, encore une fois, hein, quand vous regardez... Euh, telle ressource, le réflexe c'est de vous précipiter et regarder la date parce que euh, si vous cherchez des ressources sur Bash ou sur un langage comme C hein, que la ressource est un an ou dix ans ça va à peu près hein. euh, les, les moments par exemple sur un langage comme le langage C où la ressource devient dépréciée datent d'avant l'horizon, enfin d'au-delà plutôt de l'horizon euh, de, du moment où on a trouvé des, des, des références sur Internet. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, un problème d'Internet, c'est qu'on a du mal à trouver des références euh, d'avant euh, euh, 95. Ça commence à devenir assez rare. Euh, mais ça veut dire que, euh, en gros, le CNC en n'a pas évolué depuis 90. Il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est les Androidries, les IOSeries, etc., euh, eh bien, ça vieillit beaucoup plus vite. Donc, une ressource, une information ou un truc qu'on vous donne et qui est daté d'il y a deux ans, c'est clairement quelque chose qui est potentiellement déprécié, donc à prendre avec des pincettes. Donc là, c'est probablement relativement actuel, mais comme il y a eu des changements, eh bien, euh, il pourrait y avoir eu des modifications. Alors, il y a eu aussi un autre débat euh, initié par GD Moulds. Euh, la question, c'est euh, que se passe-t-il lorsque l'application lance un appel téléphonique Je vous ai expliqué comment le faire. Que se passe-t-il lorsque vous quittez cet appel téléphonique Donc ça, c'était... Euh, Quelque chose, j'avoue que moi j'avais un doute, euh, je ne sais pas trop, j'avais l'impression qu'on sortait de l'application. Et en fait, j'ai demandé à mon téléphone, j'ai compilé l'application, je l'ai exécuté sur mon téléphone. Et euh, mon téléphone est formel. Euh, on revient à l'application qui a provoqué l'appel une fois qu'on quitte l'appel. Donc que l'appel, on l'ait quitté sur un échec ou qu'on l'ait quitté sur euh, en raccrochant. On revient. Euh, à l'application qui a provoqué l'appel euh, et ça c'est certain sous iOS 8 je me souviens d'avoir fait des essais sous iOS 6 et je ne suis plus certain que c'était ce comportement là qu'on avait sous iOS 6, mais encore une fois iOS 6, ça a deux ans, c'est le passé on s'en moque, au jour d'aujourd'hui sur iOS 8, j'ai essayé je vous garantis que vous revenez l'application. Alors la question se pose, euh, euh, je vous avais dit que, euh, on peut avec ces formes d'URL également euh, appeler d'autres applications et en particulier si vous avez une vraie URL, vous pouvez appeler le navigateur. Je ne sais pas si on a un empilement euh, similaire. Ça serait finalement assez logique puisque euh, appeler le navigateur à travers une URL ou euh, en dehors d'une WebView bien sûr euh, euh, ou euh, appeler le téléphone, c'est finalement enclencher une application tierce partie. Et euh, dans ce cas-là, euh, on devrait avoir le même comportement puisque c'est le même mécanisme. Ben, vous l'attendez tous, on va regarder les applications de la semaine. Alors, cette semaine, euh, bon, un peu moins de soumission comme je vous l'ai dit, mais et plus tardive, les forums un petit peu plus calmes. Mais, encore une fois, je me répète, on est tous conscients que... Euh, c'était plus difficile, et en particulier, je réalise que c'était peut-être pas très malin de ma part, je l'avais fait pour mes étudiants parce que je voulais qu'ils fassent l'exo difficile d'abord, euh, parce que c'est celui pendant lequel ils ont l'occasion de m'avoir en TP, euh, mais en fait j'aurais dû inverser les choses pour vous, parce que l'imagerie en premier, c'était pas très cool, euh, et euh, l'imagerie est difficile, certes, il est instructif, certes, mais du coup effectivement, euh, ce qu'on fait les deux, on dit « Ah, le mini-nave après le disainier, quel bonheur euh, !» Cela dit, euh, les contributions restent de très bonne qualité en général. Euh, et moi, j'observe que vous avez beau pester contre le mode euh, programmatique, mais euh, vous arrivez tous à modifier, euh, à gérer les différentes rations à gérer les différences entre petit et grand terminal. Et donc j'en déduis que finalement vous aimez tous euh, le mode programmatique. Euh, voilà, je presse pour ma paroisse bien sûr, euh, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec ça, mais euh, je me permets, avec un gros sourire narquois, euh, de noter que j'ai pas observé de problème de placement des différents éléments euh, d'une vue dans vos applications. Alors, l'imagie de la semaine, The Winner is, J. Vouillon, avec une très belle application. Regardons donc sur Petit Terminal ce très joli image. Donc déjà, comme vous le voyez ici, j'ai euh, la possibilité de scroller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, si euh, donc, je tape sur Zoom, et eh bien je peux réduire, et quand je réduis, il m'autorise simplement qu'un mouvement latéral, ça d'un point de vue ergonomique, c'est pas mal, c'est mieux que ce que je faisais, et puis évidemment si c'est plus grand, eh j'ai droit aux deux mouvements, ben, ça c'est quand même assez facile à faire. Euh, il a euh, également euh, une aide en ligne qui fait apparaître une petite fenêtre. Alors c'est pas mal en général, dans les cas comme ça, euh, euh, le truc est classe, c'est de ne pas avoir un fond blanc, mais c'est avoir un fond euh, en euh, blur black. En hein. bon, blur black, c'est ce qui se fait. Euh, là ici, euh, je passe au précédent, ici je passe euh, au suivant. Euh, donc, euh, ici, euh, c'est pas mal. Je peux récupérer les informations, ça s'affiche, ça s'affiche pas. Donc, ici, euh, j'ai euh, un Fairchild. Et puis, alors, euh, je peux même me contacter euh, le site web, puisque euh, j'ai euh, ici. Euh, une euh, UI euh, WebView. Alors, évidemment, je n'ai pas les boutons pour revenir en arrière. Hein. Et euh, ce qui se passe, c'est que si je change euh, la rotation, eh bien, euh, voilà ce qui se passe. Alors Par contre, c'est dommage que euh, ma vue ne s'affiche pas euh, sur euh, toute la largeur. Et puis, si je retape sur euh, help, c'est cette fenêtre qui apparaît. Sinon, je la fais euh, disparaître. Euh, voilà. Ah tiens, euh, j'ai aussi euh, ça. Ah ben bah non, je n'avais pas fait attention. Quand j'avais trouvé, je trouve que c'est très bien, c'est que euh, là, ici, euh, la vue, est, euh, le, le slider est mis euh, à l'horizontale, avec euh, la moyenne euh, de faire euh, disparaître euh, mon image. Donc quelque chose de, somme toute, euh, assez sympa en termes de look. Un look très, très différent de celui qui était proposé dans l'exercice. Mais là aussi, euh, l'imagination, euh, euh, dans ce domaine-là en particulier, hein, où l'ergonomie de l'application est extrêmement importante euh, et euh, doit être à l'honneur. Alors, juste une petite remarque euh, qu'on voit d'ailleurs sur euh, grand, euh, sur, à l'horizontale seulement, euh, c'est que vous voyez que là... Il a laissé la barre de statut euh, en haut. Alors, c'est un petit peu dommage parce qu'on la voit euh, on la voit bien ou pas bien en fonction euh, de, du fond. Alors, soit il, il serait de bon ton, soit de la souligner quelque chose de translucente, euh, de translucide, pardon, enfin translucente, c'est translucide en anglais, mais c'est con euh, de le dire comme ça, euh, soit euh, de la faire euh, disparaître. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Ça aurait rendu son application complètement parfaite. Cette imagerie fonctionne très bien sur Grand Terminal aussi. Donc j'ai exactement euh, les mêmes fonctions hein, qui me font apparaître euh, euh, les choses euh, l'aide en ligne ici qui s'affiche sur toute la largeur les informations que je peux appeler en tapant euh, sur la petite barre en haut de la même manière j'ai ici accès à une URL et là évidemment c'est plus confortable parce que c'est plus large alors c'est marrant parce que là utilise la largeur complète euh, de l'écran et vous allez voir que lorsque je le retourne eh bien euh, il se débrouille et là c'est géré différemment, j'ai vraiment toute la largeur je suis surpris de ne pas avoir le même comportement euh, sur euh, le euh, petit terminal donc ici toujours le euh, UI euh, le UI slider qui est sur la droite je peux changer euh, de euh, je peux changer de photo alors ici si je reviens et que je reviens eh bien j'ai bien ma photo qui est à la résolution à laquelle euh, je l'avais mise. Vous voyez ici, tac, tac, je suis à 49 et je reviens à 49. Donc, les choses sont correctement gérées. Je fais disparaître le zoom et tout va bien. Je peux me promener euh, dans euh, ma photo. Donc, une très belle réalisation sur Grand Terminal aussi. Alors, euh, l'imagier mérite une petite discussion sur la classe UI Image. En fait, il y a deux façons de créer une image. Euh, et un certain nombre d'entre... Bon... Alors, ce temps, on commençait par tomber dans le piège, euh, mais euh, sur les forums, euh, vous avez évidemment collectivement trouvé la solution. Donc, je fais ici un récapitulatif, euh, comme ça, vous êtes tous sûrs que c'est bien la bonne solution. En fait, vous pouvez créer euh, une image avec le constructeur, un constructeur qui a un paramètre qui est le nom de l'image euh, sous la forme d'une chaîne de caractères. Alors là, vous êtes typiquement dans la situation euh, où le nom. Que vous avez passé en paramètres, c'est quelque chose qu'on va trouver euh, dans les ressources, et typiquement dans, dans le, dans le image.xcassets avec les résolutions qu'il faut et euh, le système va se débrouiller. S'il n'y a pas les bonnes résolutions, il prend ce qu'il qu a, mais sinon il choisit la bonne résolution. Alors, c'est extrêmement facile à utiliser. Euh, vous allez voir, plus facile que l'autre approche. Mais ça a un défaut, ça consomme de la mémoire. Parce que l'idée de ce système-là, c'est que l'image est mise en cache de manière à ce que si je la récupère après, c'est plus rapide. Alors Effectivement, dans l'imagier, et c'est à dessin, je vous mets des images qui pèsent extrêmement lourd, et du coup, ben, euh, lorsque vous en avez 20 en mémoire, ça explose. Alors, ça n'explose pas sur le, le, le, le, le simulateur, bien sûr, mais lorsque vous allez exécuter sur un terminal, ça explose. Alors, euh, ce truc-là, il est utile pour les petites images, par exemple pour les icônes, les, les icônes de boutons ou ce que vous mettez dans les tabacs, ça, Il n'y a aucun problème parce que vous pouvez garder euh, l'image en cache. Euh, ça va euh, justement euh, rendre les choses relativement rapides. Ça n'a pas beaucoup d'incidence sur la Et Par contre, quand vous avez de grosses images que vous gérez, vous avez intérêt à utiliser l'autre l'autre constructeur pardon, de, de UI Image, de UI image, oui, euh, c'est celui qui prend un content-of-file qui est de type pass. Alors un pass c'est quoi C'est un chemin que vous devez construire avec une primitive euh, de NS NSBundle donc là, je vous laisse, je vous renvoie au Fantastic Manual, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'intérêt, c'est que c'est moins gourmand en mémoire, puisque l'image n'est pas mise en cache. C'est-à-dire que lorsque je détruis la UI Image parce que je la remplace par une autre UI Image, eh bien, euh, l'image en question, elle est écartée, la mémoire est réutilisée. Et si vous regardez la consommation de la mémoire, euh, comme je vous l'ai indiqué, euh, pas forcément avec le monitoring mais avec la manière simple euh, sous Xcode, en pilotant euh, l'exécution depuis un terminal, et bien vous observerez que euh, la mémoire n'augmente pas tandis que sinon à chaque fois que vous changez une mémoire, vous avez un pas dans un escalier qui fait que vous en consommez encore plus. Voilà. Donc cette approche-là, enfin cette construction-là, ce constructeur-là il est à préférer lorsque vous avez de grosses images, euh, et que vous allez en avoir plusieurs euh, simultanément, parce qu'elles euh, ne sont pas cachées, et elles seront donc évacuées dès que possible. Le mini-nav de la semaine, the winner is Alix Martinet. on retrouve un petit peu les mêmes, hein, c'est des gens qui ont déjà euh, eu l'application de la semaine, euh, et avec une assez jolie application. Regardons donc maintenant ce MiNav. Donc, vous voyez qu'il a un look un petit peu différent du mien. En particulier, on a euh, la barre de navigation qui est euh, toujours euh, affichée avec une URL, hein, je veux dire, dessous, euh, qui est assez jolie. Vous voyez que si je tape dessus, eh bien, je peux euh, la modifier, par exemple, pour aller... Euh, alors, évidemment, il n'existe pas, celle-là. Donc, il va râler. D'accord. Très bien. Euh, et puis, je peux ici euh, annuler. Par exemple, je peux faire H. Ah oui, alors, il n'a pas choisi, par contre, le bon type de clavier. Ça, c'est dommage. OK. et Du coup, vous voyez, ça m'oblige à faire des va-et-vient entre euh, les différentes formes de clavier. On va aller euh, sur le site de mon laboratoire. Hop. Et voilà, euh, je l'ai ici. Si je reviens en arrière, je vais sur l'URL précédente. Euh, si euh, je euh, veux changer... L'URL de la maison, eh bien, j'ai bien ici euh, confirmé. Et puis là, j'ai euh, le moyen de charger la nouvelle adresse. Donc, je rentre cette adresse-là. Et si maintenant, je fais un reload, je vais sur le site de l'UPMC. Et vous voyez que j'ai bien... Euh, les flèches de navigation euh, qui fonctionnent. Euh, bien évidemment, si je change euh, de mode, euh, j'aurai euh, également euh, tout qui fonctionne. Et puis après, eh c'est les CSS et euh, la euh, UI euh, WebView qui fait le reste. Donc, très, très jolie réalisation. Voyons ce que ça donne sur Grand Terminal pour le mini-nav. Ben, vous voyez une apparence euh, un peu similaire, hein, quelque chose de d'assez cohérents somme toute. Vous voyez là euh, l'usage d'un popover contrôleur pour demander la confirmation. Et puis ici. Euh Voilà, je tape l'URL de mon laboratoire et euh, du coup, euh, j'y vais. Et puis, effectivement, euh, vous voyez que euh, j'ai bien euh, tout qui fonctionne correctement. Si je change la rotation, euh, c'est euh, également toujours la même chose. Donc, une très jolie réalisation, un petit navigateur minimaliste, mais opérationnel. Alors... Euh, Petite remarque, Semininav euh, et d'autres euh, ont fait une petite anticipation sur la semaine prochaine. On a des gros malins, euh, des gros curieux plutôt, qui ont euh, un petit peu buté dans la doc et qui ont trouvé qu'effectivement euh, le UI Action Sheet c'est pas toujours terrible pour saisir euh, des chaînes de caractères dans le contexte où je le faisais. Et ils ont donc utilisé un UI Text Field. Alors le UL TextField, c'est quelque chose qu'on verra en semaine 6 de ce MOOC et en fait moi, personnellement, j'aurais utilisé une variante, c'est un truc qui s'appelle un UI Search Bar, euh, parce que vous verrez en fait, c'est plus un UI Search Bar euh, que vous avez euh, dans Safari plutôt qu'un UI text field mais euh, c'était euh, bien vu et du coup ça donne une assez jolie apparence euh, aux naves euh, qui sont concernés euh, et d'autant plus que du coup ça leur permettait de ne pas utiliser les UI alert view UI action sheet Quoique en général pour euh, la confirmation du remplacement euh, de, de l'URL par défaut de la home et eh bien vous aviez besoin d'un UI action sheet d'accord voilà donc euh, un assez joli travail. Alors Malgré tout, il y a évidemment d'autres cas intéressants, les nominer ceux qui n'étaient pas loin d'y arriver. Alors il y en a beaucoup dans l'imagier parce qu'on a eu plus d'imagier qu'on a pu regarder. Les mini sont arrivés un petit peu plus tard. Donc il y a celui de, de, de Pachunek. Alors il a un joli jeu de transparence sur le slider. Il a un accessoire qui est intégré à une variable au niveau code, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous recommande d'aller le regarder. Michel Marie, il est extrêmement classique. Il y a aussi un oji, joli effet euh, blur. Euh, sur la barre qui indique la taille, euh, par contre euh, il y a un truc que moi j'éviterais et c'est l'occasion d'en parler, il a utilisé un, UR, euh, un, toolbar but un, un, button, un bar button item, voilà c'est ça, euh, pour afficher euh, le, le nom euh, de, de l'image, euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais dans ce cas-là euh, démerdez-vous pour que ce soit un item qui ne soit pas sélectionnable. D'accord, serait plutôt mieux été que ce soit un label. En général, dans une interface, quand vous avez un bouton euh, et qu'on tape dessus et qu'il ne se passe rien, c'est Terrible, c'est vraiment une situation à éviter ou alors il faut le désélectionner. Hein. C'est ce qu'on avait euh, quand on avait l'historique euh, du mini-nav. Imanou Petit aussi, alors c'est toujours de la très très belle programmation. Alors là, c'est un esprit très swift. Euh, je pense qu'Imanou Petit a une euh, expérience de programmation euh, assez conséquente euh, parce qu'il utilise vraiment euh, toutes les ficelles euh, du langage. Euh, soit dit en passant, parfois euh, ça le rend. Euh, un peu plus difficile à lire pour des moins experts que lui, et je pense que euh, ben, euh, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais en tout cas, il s'est fait plaisir, et si vous voulez voir du très très beau code Swift, euh, n'hésitez pas à regarder euh, son projet. Pascal 85, alors il est un des rares à l'avoir fait en Objectif C, et sans ARC, <rire> d'accord, vraiment. Hein euh, et puis alors un truc intéressant, c'est que on n'en a pas beaucoup vu dans les projets Objectif C, c'est l'usage du struct. C'est qui permet de construire des structures, euh, c'est des choses sur sont. de c. donc je le recommande aussi, euh, il gère relativement bien la mémoire, alors par contre lui, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait attention, au fait. Alors, en fait il n'a pas fait attention parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le tester sur Terminal, ce que j'ai fait moi pour lui, euh, c'est que du coup il n'a pas vu la différence entre la création d'une UI image avec... Euh, le, le créateur qui part en paramètre le nom de l'image ou celui qui prend en parallèle le, le file pass. Et effectivement, euh, du coup, euh, il a tendance à exposer sur Terminal, euh, tandis que sur euh, simulateur ça se passe plutôt bien. Et puis sur le mini-nav, il y en a moins. Et celui qu'on euh, a regardé et qui nous paraît intéressant aussi, c'est celui de Ludovic Jamais. Donc, qui a été fait en Objectif C avec Arc. Bon, moi, je trouve que l'écriture est pointée. Euh, je ne vois pas de commentaire, ce n'est pas du... du, du L'objectif C dans la ligne du parti, mais c'est de l'objectif C. Euh, le projet est extrêmement bien organisé. Ça, ça, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Hein. C'est-à-dire qu'il a regroupé les choses dans des répertoires, etc. Euh, c'est un peu superfétatoire sur un projet de cette taille-là. Mais ça prouve qu'il a de bons réflexes. Moi, je trouve que euh, c'est des bonnes pratiques. Il hein, n'y a pas de problème. Et puis, le look de son mini nav est aussi assez sympa. Euh, un petit peu différent euh, de ce qui est proposé, mais euh, très, très, très sympa. Et donc, euh, n'hésitez pas à aller le regarder. Alors, euh, je vous rappelle que pour la semaine prochaine, donc, euh, il y a une vidéo séparée qui explique comment soumettre l'attestation. Donc, euh, il faudra que vous changiez le nommage de votre projet. C'est attestation soulignée pseudo. Vous pouvez renommer le projet après, euh, si vous voulez qu'il s'appelle vraiment euh, euh, mauvaise pluie, hein, mais vous renommez le répertoire avant de le compresser. Euh, attestation soulignée pseudo.zip, c'est le nommage de l'archive que l'on attend. Comme c'est un ramassage automatisé, il faut vraiment que vous respectiez ces conventions. Sinon, ça peut vous poser euh, des problèmes. Donc allez voir la séquence dédiée à la soumission de l'exercice pour savoir quand et comment soumettre l'exercice. Donc évidemment il y aura un bilan plus ramassé la semaine prochaine, on ne parlera pas d'application de la semaine, puisque vous n'aurez peut-être pas tous eu l'occasion de les soumettre, et je ferai un bilan final avec euh, toutes les attestations, et j'essaierai de ressortir, bon, il y aura une application aussi euh, qui sera nominée, et j'essaierai de ressortir euh, les éléments euh, intéressants euh, qui auront euh, émergé euh, dans euh, cette application attestation. Eh bien, il est temps de conclure. Alors, que peut-on dire? Parce qu'en fait, euh, là, on approche de la fin de la première enfin, de ce MOOC, première partie, bien évidemment, puisque c'est un cours que j'ai divisé euh, en deux MOOC. C'était une suggestion euh, assez majoritaire euh, de la session de 2014. Donc, vous avez vu Objectif C et vous avez vu Swift, donc un langage nouveau. Je vous rappelle que Swift, c'est un langage qui n'a pas encore un an. C'est quand même pas mal. Vous maîtrisez Storyboard, vous maîtrisez les joies du mode programmatique et encore une fois, la qualité des applications que vous fournissez euh, tente à me montrer que bah, c'est quelque chose que vous maîtrisez plutôt pas mal. La semaine prochaine, on a encore une semaine sur les vues et vous verrez euh, les éléments manquants sur les vues puis quelques petits trucs intéressants et marrants qui vous, vous permettent euh, de faire euh, un jeu. C'est-à-dire que l'exercice, il y en aura un seul, unique, mais... Euh, un petit peu costaud. Euh, c'est un jeu, euh, il y a une séquence vidéo dédiée pour la soumission euh, si vous demandez l'attestation, et puis il y a évidemment euh, la vidéo de présentation du jeu, ça c'est quelque chose que vous devez absolument regarder. Donc courage, vous voyez le bout de cette première partie de bouc, et je pense que euh, ben, euh, ceux qui euh, euh, soumettent régulièrement des exercices, alors je sais qu'il y a une majorité euh, silencieuse qui fait les exercices, parfois qui n'osent pas les soumettre parce qu'ils ont peur que ce n'est pas beau, etc. Bon, je, je comprends à la fois cette timidité, sans la comprendre, parce qu'effectivement c'est en exposant euh, en vous exposant au regard et à votre travail surtout, au regard des autres que vous pouvez être amené à progresser et euh, on est tous là pour apprendre et moi je vais vous dire encore une fois même moi alors que je suis censé être l'enseignant ici, eh ben, j'apprends des choses, je découvre des choses, il des choses que j'ai ratées. Euh, il y a, hein, vous êtes très très nombreux, vous balayez euh, la doc euh, à une vitesse folle, beaucoup plus vite que moi je ne peux le faire, vous êtes des centaines. Et c'est parfaitement normal et ça n'est pas honteux. Hein. J'estime encore une fois que ce qui est important, ce n'est pas d'avouer qu'on ne connaît pas quelque chose, c'est parce se dire, bah, tiens je vais regarder et je vais l'apprendre. Hein, moi en tant que chercheur, toute ma vie j'apprends des choses. Et il est clair que euh, c'est mon métier d'apprendre, hein, d'apprendre et de construire. Euh, et euh, c'est le cas de, de tout le monde, on apprend toute sa vie, il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il n'y a pas de honte à faire des choses mal, moi si vous voyez mon premier programme en basique, Apple Soft quand j'avais euh, 16 ans, hein, je veux dire euh, vous auriez euh, probablement vous, vous fuiriez en me disant au oh, fou euh, ce type est dingue, voilà. Bon euh, pas de publication de l'exercice avant la date limite s'il vous plaît, sinon ça fausserait le jeu vous pouvez le faire après de hein, toute façon parce que c'est le, le forum, le MOOC va rester actif jusqu'au 31 mars, donc vous pouvez, et, et en fait on ne va pas fermer les choses à partir du 31 mars, donc à partir du 31 mars, une fois qu'on aura, enfin donc 1er avril ou 2 avril dirons-nous, euh, sinon ça va, on va avoir l'impression que c'est une joke, euh, à partir d'avril, vous allez pouvoir euh, continuer à échanger et à discuter comme vous l'avez fait, il n'y a pas de raison. Euh, les vidéos vont rester en ligne aussi longtemps qu'on le peut, les forums vont rester en ligne aussi longtemps qu'on le peut, et donc par conséquent, ceux qui ont vraiment pris trop de retard, ceux qui n'ont pas réussi à accrocher les choses, il n'y a pas de problème, vous pouvez également utiliser euh, les quatre semaines qui vous sépareront euh, C'est-à-dire que le, le, le, le, le book deuxième partie démarrera euh, vers fin avril, je crois que c'est le 28, mais vous pourrez utiliser Semaine pour quand même euh, continuer, même si vous n'avez pas l'attestation, euh, et vous mettre à niveau pour euh, aborder la deuxième partie. Donc, encore une fois, tout est fait pour que vous puissiez, si vous en avez envie, si vous avez la niac, si vous avez le courage, eh bien, euh, atteindre euh, cet objectif et acquérir les compétences de programmation sous iOS. Le bateau de la semaine. Alors, euh, j'ai choisi ici un bateau qui s'appelle le Royal Louis. Alors, le Royal Louis, c'est compliqué, il y en a eu plein. Il y en a eu plein pour la bonne et simple raison. Je vous rappelle qu'en France, entre 1610 et 1793, 12 on pourrait dire, euh, et puis de 1814 à 1824, enfin avec une petite interruption en 1815 bien évidemment, euh, eh bien les rois les monarques français se sont appelés Louis. Donc, euh, appeler un navire le Royal Louis était quelque chose d'extrêmement commun, et il y en a eu cinq sous l'Ancien Régime et un euh, sous euh, la Restauration, euh, qui d'ailleurs euh, en fait a été lancé sous le nom de l'Impérial, je crois, ou un truc comme ça, et puis qui a été évidemment euh, renommé euh, le Royal Louis. Alors, euh, celui que vous voyez ici, euh, c'est le Royal Louis de 1760. Hein, c'est clairement, là on voit c'est clairement un vaisseau de rang du XVIIIe siècle plutôt deuxième moitié du 18e siècle. Euh, alors, à quoi on voit ça euh, Le château arrière est devenu beaucoup plus simple, le navire est beaucoup plus marin, on va aborder une période de splendeur pour la marine française. Alors, de splendeur en termes de technologie, hélas pas en termes de tactique, euh, parce que les Anglais vont nous filer pas mal de raclées. Et puis euh, aussi, le problème, c'est que les officiers de marine étaient traditionnellement des nobles, et nobles à qui on va couper la tête à la Révolution, et donc ça a posé des soucis au niveau de l'Empire, alors que nos architectes de marine sont extrêmement bon, à tel point que les Anglais nous copient nos navires à cette époque-là. Voir, quand ils prennent des navires à nous, ils les améliorent ou ils, ils, les... enfin, ils en inspectent de fond en comble l'intérieur parce qu'on a de très très très bons navires. Il y a ce fameux, les états de Bourgogne, qui est plus connu sous le nom de l'océan, lancé dans, enfin, en 1790 ou 11, enfin, dans ces eaux-là, euh, et euh, qui va avoir une très très longue carrière. En 1848, il force encore l'admiration 1648, il s'est passé des choses, on commence à avoir la vapeur, etc. etc. Alors en fait, celui-là, c'est celui de 1760. Il euh, y a aussi celui-là qui est très très beau, et qui est le navire, euh, il a été lancé en 66, en 1666. Et vous voyez ici la grosse différence. Alors en première différence, c'est euh, le mât Beaupré, euh, qui est cassé en deux, hein, ça c'est quelque chose qui caractérise la mer de la deuxième moitié du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, euh, avec un, un, la, le mat de Beaupré et puis ce qu'on appelait le mat de perroquet d'art, avec une voile de perroquet d'art. Euh, c'est pour avoir un petit peu plus euh, de surface de voilée. Et en fait, euh, ce dispositif va être remplacé quand on va euh, créer des phoques. En fait, le phoque, c'est en fait des voiles qui sont sans vergues, qui s'appuient euh, directement sur des cordages, tissés entre les mâts, qui ont en plus l'avantage des voiles latines, qui permettent donc de remonter au vent, et euh, eh bien, euh, sont euh, des voiles euh, qui n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle et pas avant. Et puis, l'autre chose qui change entre les navires du XVIIe et les navires de la... Deux, enfin, aux alentours, dans la première moitié du XVIIIe siècle, dirons-nous, eh bien, c'est que la voile triangulaire du mât d'Artimon, Appelé la voile d'Artimon, est hein, remplacée par une voile trapézoïdale avec deux vergues, une vergue en bas, une vergue en haut, qu'on appelle la brigantine et qui est une voile qui est aussi plus pratique à manipuler hein, et donc qui caractérise les navires de la deuxième moitié du XVIIIe euh, siècle. Pardon. Euh, sachant que, par contre, pour le reste, à part le fait que euh, le château arrière, surtout pour les navires français, euh, se calme, euh, l'avant aussi, euh, devient moins chargé et du coup les navires sont plus résistants et plus marins, ils rejoignent en cela euh, leurs collègues euh, anglais, et euh, eh bien la forme de la coque va à peu près rester inchangée pendant euh, 150-200 ans, c'est-à-dire en gros euh, du Sovereign of the Seas lancé en 1627, euh, qui est complètement précurseur en son temps, jusque eh euh, l'apparition euh, des euh, clippers ou euh, la modification euh, euh, des coques avec l'apparition en particulier des coques euh, en métal. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente dernière semaine de MOOC. À bientôt.